Merci beaucoup de nous avoir prêté, Mike. Merci à tous. Nous passons donc maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, dix députés différents ont demandé à la Première ministre si elle faisait confiance à son ministre de la Santé. Et ils lui ont demandé si elle avait l'intention de congédier ce ministre et malgré la fréquence de ces questions et les compressions auxquelles procède ce ministre dans le secteur des soins de santé la première ministre a refusé de répondre à cette question et donc cela signifie que la première ministre est d'accord avec ces compressions n'est-ce pas si elle n'était pas d'accord avec ces compressions eh bien elle congédierait son ministre alors voici une question très claire est-ce que le ministre de la santé va conserver son emploi et est-ce que la Première Ministre lui fait confiance Bon, j'essaie de discipliner ce côté-là de la Chambre. À l'ordre, s'il vous plaît, je ne vais pas tolérer votre chahutage constant. La Première Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai confiance dans mon ministre de la Santé. J'ai confiance dans mon gouvernement et j'ai confiance dans mon groupe parlementaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes en train de faire progresser cette province. Nous sommes en train de faire des investissements dans toute la province, dans les hôpitaux, les écoles, les transports, les transports en commun, les routes, les ponts de toute la province. Nous sommes en train de faire des investissements dans cette province qui vont permettre d'assurer un avenir florissant à cette province. Nous sommes en tête de file de ce pays. Nous avons une économie forte. Est-ce que j'ai confiance en mon gouvernement? Bien sûr que j'ai confiance en mon gouvernement. Absolument. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule, s'il vous plaît. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Bien sûr, les patients, les infirmières et les médecins sont très, très déçus que vous choisissiez de continuer de soutenir ce ministre. Je me suis rendu à l'hôpital de Scarborough hier, Arrêtez la pendule. Je vais commencer à vous avertir. Le député de beaches york je commence par vous. Et ceci ne m'aide pas du tout dans mon travail. Merci. Et ceci vaut pour tout le monde. Je vais tous vous avertir individuellement si cela continue. Terminez, s'il vous plaît. Donc je me suis rendu à l'hôpital de Scarborough et je me suis bien rendu compte des effets néfastes des compressions auxquelles se livrent ces libéraux. Et l'ancien député libéral bass Parkinson a très bien dit que la situation à cet hôpital n'était pas de nature à répondre aux besoins des patients. Alors le problème, c'est que le gouvernement ne fait que financer des études à répétition au lieu d'investir dans les immobilisations dont ont besoin ces hôpitaux. Est-ce que vous allez enfin donner à cet hôpital le soutien dont il a besoin Réponse Bon, je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée va vouloir faire quelques commentaires au sujet de cet hôpital en particulier, mais je pense qu'il faut absolument garder à l'esprit qu'il s'agit ici du chef d'un parti qui a voté à répétition contre les investissements que nous voulions effectuer dans le système de soins de santé. un milliard de dollars prévus à notre budget. Le chef de l'opposition a voté contre 354 millions de dollars supplémentaires pour les hôpitaux. 12 millions de dollars consacrés à la construction et à la rénovation d'hôpitaux dans toute la province. 50 millions, Monsieur le Président en frais d'entretien et de rénovation de ces hôpitaux. C'est ce que nous nous sommes engagés à dépenser. Et le député d'en face, le chef de l'opposition, a voté contre notre budget. Ils ont voté contre toutes ces mesures. Alors c'est un peu fort que de l'entendre nous critiquer. Rasseyez vous s'il vous plaît, rasseyez vous Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, ceci s'adresse encore une fois à la Première Ministre. Je suis tout à fait fier de m'être opposé à un budget qui avait pour but de licencier 1 400 infirmières. Je suis tout à fait opposé à un budget qui retire 800 millions de dollars en honoraires de médecins. Mais revenons à cet hôpital de Scarborough. C'est un hôpital qui a été créé en 1956 et malheureusement le personnel infirmier m'a dit que cet hôpital était d'une taille bien insuffisante, en fait de moitié inférieure à ce qu'elle devrait être et des patients doivent à l'heure actuelle être traités dans les couloirs, ce qui est absolument inacceptable. Il y a sept ans la province a demandé une étude qui a conclu qu'il fallait absolument rénover cet hôpital. Et c'est un hôpital qui malheureusement ne se conformait pas aux normes de médecine actuelles. Est-ce que vous allez enfin respecter les gens de Scarborough en soutenant cet hôpital et lui attribuant des fonds que votre propre étude démontre qu'il faut lui attribuer Rasseyez-vous s'il vous plaît, rasseyez-vous. Le député de Ranford Saint Pembroke, à l'ordre. La Première ministre, le ministre de la Santé et des soins de longue durée, Monsieur le Président, je suis tellement heureux d'entendre l'opposition officielle s'intéresser à Scarborough, enfin parce que ces dernières années, je ne me rappelle pas d'avoir entendu la moindre question là-dessus. C'est intéressant qu'ils choisissent de poser cette question maintenant. Je me suis rendu moi-même à Scarborough et je peux vous dire que je me suis rendu à Scarborough et que j'ai annoncé, en collaboration avec tous les députés et représentants locaux, justement, une Subvention à hauteur de 19 millions de dollars pour l'imagerie diagnostique, 5 millions de dollars en subvention de planification pour les hôpitaux locaux, 4,5 millions de dollars supplémentaires en fonds de fonctionnement et 3 millions de dollars supplémentaires pour un autre hôpital local. Monsieur le président. Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, à l'Ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Il y a quelques semaines, le Globe and Mail a écrit un plan d'aide, c'est pro procuré plutôt 57... Un... Un un plan d'action euh, en matière de changement climatique de 57 pages. C'est un sérieux manque de confiance euh, et grâce euh, au Global euh, Mail, nous savons que la Première ministre ne fait même pas confiance à son propre Conseil des ministres. Est-ce que la Première ministre sait quel ministre est sorti du Conseil des ministres avec ce document confidentiel la première ministre, je crois que le chef de l'opposition, tout comme son ancien collègue dans le parti Wild Rose en Alberta, ne veut pas vraiment de changement climatique. Il ne veut pas parler de la réalité. qu'il faut s'attaquer à cet enjeu de plein fouet, qu'il faut amener du changement. Nous devons nous attaquer à cet enjeu parce que nous avons la responsabilité non seulement pour le Canada, mais pour le monde d'amener des changements que ce soit pour le plafonnement et échange, euh, afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et nous voulons aider Canada à atteindre ses objectifs sur le plan mondial. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la Première Ministre, ma question, en fait, concernait une fuite de documents du Conseil des ministres. Mais je vais reposer ma question. Selon Global Mail, la Première Ministre croit que certains ministres ne, sont pas, ne font pas le travail. Et en fait, je suis d'accord avec elle. J'aimerais donc qu'elle nous dise exactement qui ne fait pas son travail. Est-ce que c'est la ministre de la... De... des services à la jeunesse et à l'enfance qui a retiré la thérapie ICI de... pour les enfants d'autistes de plus de six ans Est-ce que c'est le ministre de la Santé qui renvoie des infirmières Est-ce que c'est le ministre des services communautaires qui a gaspillé 9 millions de dollars sur un système informatique qui ne fonctionne pas Est-ce que la première ministre peut nous dire exactement quel ministre ne fait pas le travail et quel, le... encore plus important, lequel d'entre eux a publié illégalement le document du Conseil des ministres. Intervention du président. Député d'Eglinton Lawrence, revenez à l'ordre. Député d'Eglinton Lawrence, deuxième fois. la première ministre merci monsieur le président Et encore une fois je dirais au chef de l'opposition que je comprends en effet pourquoi il voudrait s'abaisser à des attaques divisives parce qu'il ne peut s'attaquer aux défis que représente le changement climatique député de prince Edward Hastings. J'ai été clair comme du cristal, Monsieur le Président, que nous, de ce côté de la Chambre, nous le voyons comme étant notre responsabilité de s'attaquer à cet enjeu qui est l'enjeu le plus important auquel fait face l'humanité. Nous avons la meilleure plus grande initiative en Amérique du Nord avec notre plan. Nous voulons une initiative qui mène le monde et le pays dans l'innovation et la technologie afin de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre de cette planète. Complémentaire final. Monsieur le Président, la Première ministre, de nouveau, les commentaires personnels et qui divisent étaient ont été faits par le Globe and Mail envers vous. Les sources libérales ont dit au Global News que la première ministre croit que des membres du conseil des ministres qui, datent de, qui sont ministres de longue date ne font pas leur travail. Et encore une fois, je suis d'accord avec la première ministre. Regardez la ministre de l'Éducation et ses millions de dollars d'en payer en pizza pour les syndicats. Ou le ministre de l'Énergie qui nous a dit que le scandale des euh, centrales au gaz coûterait une, une tasse de café. Le ministre de l'Environnement qui nous a dit qu'ils allaient abandonner les énergie nucléaire et au gaz naturel. Quelqu'un dans ce Conseil des ministres a divulgué ce plan ridicule et, Monsieur le Président, plutôt que de contrôler, que d'envoyer ses ministres et de les utiliser comme bouc émissaire, est-ce qu'elle va nous dire qui a divulgué ces documents et est-ce qu'elle va vraiment bannir le gaz naturel? Le Député de renfrew pembroke c'est la deuxième fois que je vous avertis. La Première ministre, Monsieur le Président, les commentaires qui me sont attribués sur mon équipe sont faux. J'ai été claire lorsque j'étais en Alberta que nous n'avons absolument pas l'intention d'interdire le gaz naturel. Et voici ce que nous allons faire avec le. Avec, euh, ce que, avec ce que nous faisons, nous allons nous assurer que les autobus sont propres et que nous sommes des chefs de file dans la lutte contre le changement climatique, quelque chose que le parti de l'opposition ne refuse de faire. Merci. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Merci, nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La Première ministre n'a pas fait campagne sur un programme pour vendre Hydro One. En fait, elle a pris la parole ici en chambre et a dit de sa propre bouche qu'Hydro qu qu One n'était pas à vendre. Et, et elle a promis qu'elle serait ouverte et transparente. 80% de la population ontarienne veut faire un... Veut conserver Hydro One en main publique et des centaines d'entreprises font la même chose. Aucun Ontario n'a ont voté en faveur de la vente d'Hydro One, mais aujourd'hui pour la première fois, toute première fois dans l'histoire de notre province, des rencontres de partenaires privés, d'actionnaires privés se produisent parce que cette province, cette première ministre a rompu sa promesse. Est-ce qu'elle va mettre fin? à la vente de Intervention du président, s'il vous plaît. Merci. La première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je sais que la chef du troisième parti sait très bien que j'ai fait campagne sur un programme qui était créer pour investir dans l'infrastructure. Est-ce que ça signifie, M. le Président, c'est qu'il faut construire l'infrastructure en transport en commun, les routes, et nous avons parlé d'actifs. Nous avons parlé d'actifs qui pourraient produire un revenu afin de nous permettre de faire ces investissements, M. le Président. La chef du troisième parti a été claire à cet effet parce qu'elle s'y est opposée dès le départ. Elle était contre l'investissement en transport en commun, contre l'investissement dans les autoroutes du Nord, elle était contre ces investissements dans les hôpitaux et les écoles partout dans la province, Monsieur le Président, parce qu'elle était fondamentalement, fondamentalement opposée à l'infrastructure qui est nécessaire. Voilà la place, le programme électoral sur lequel nous avons fait campagne. Et c'était la vérité. Complémentaire. Ce que, que j'oppose fondamentalement, c'est une Première ministre qui ne dit pas la vérité à la population de cette province. Je retire mes propos, Monsieur le Président. Je demande à la députée de retirer ses propos. Elle ne peut pas le dire de façon directe. J'ai retiré mes propos et je les, retire, je les retire, Monsieur le Président. Je suis fondamentalement opposée à un gouvernement qui refuse de dire à la province son intention de vendre un actif qui est la propriété de la population. Et je suis aussi fondamentalement opposée, Monsieur le Président, à une Première Ministre qui n'importe pas son, son attention sur ce que dit le Directeur de la redevabilité Financière, c'est-à-dire que c'est la moins bonne façon de financer l'infrastructure en vendant l'infrastructure essentielle et nos actifs qui sont essentiels pour une, le revenu. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la Première Ministre ne se tient pas debout pour la, la population de cette province Intervention du Président. La première ministre au ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons été clairs depuis le début. Nous allons maximiser, la, optimiser la valeur des actifs de l'Ontario, afin de recréer de la valeur, d'investir dans de nouveaux actifs et d'avoir un meilleur rendement. C'est exactement ce qui se produit. En fait, nous avons maintenant une société qui, est plus centré sur les consommateurs, qui investit mieux et qui a une meilleure, un meilleur rendement pour les actionnaires. On parle de milliers de dollars qui sont nécessaires. Intervention du président. Député d'Hamilton Est, Stony, Stony Creek, vous êtes averti pour la deuxième fois. Le ministre, nous avons maintenant des milliers de dollars qui sont essentiels pour investir en infrastructure, de l'infrastructure qui a été opposée par les députés de l'autre côté. Et en fait, nous inventons et nous avons ici un système qui fonctionne mieux. Complémentaire final, Monsieur le Président, la vente d'Hydro One fera augmenter les tarifs en flèche. La privatisation d'Hydro One fera en sorte que nous allons continuer à vendre des actifs, ça a été commencé par Mike Harris, c'est mauvais pour l'entreprise, c'est mauvais pour l'Ontario et c'est mauvais pour le bilan ontarien selon le directeur de la renouvelabilité financière. Le directeur dit que ça nous coûtera de l'argent en fait de vendre ça. Ça signifie un plus grand déficit et moins d'argent pour le transport en commun et l'infrastructure. Les preuves sont claires, les déclarations libérales ne sont pas fondées sur la réalité, ce n'est rien de plus qu'une version du Parti libéral. Est-ce que la Première Ministre va arrêter de vendre Hydro One avant qu'il ne soit trop tard Intervention du Président, le Ministre des Finances. Monsieur le Président, si on parle de version, la députée sait très bien que la Commission de l'énergie de l'Ontario de établira des tarifs qui doivent être respectés. Il faut minimiser les risques. Et nous avons maintenu la, ma la majorité des actions d'Hydro One dans une entreprise qui est améliorée. Les marchés ont montré, selon la, le processus de vente d'Hydro One, que nous voyons ici une meilleure valeur et un meilleur rendement. Personne ne peut avoir plus de 10 du, des actions d'Hydro One. Et la majorité de la province, la majorité de la société est toujours entre mains des détaillants qui sont ontariens et qui sont situés dans la province de l'Ontario. C'est bon pour notre infrastructure et c'est bon pour notre économie, Monsieur le Président. Nouvelle question, la chef troisième partie. Encore une fois, la Première ministre, mais je dois dire que notre priorité, c'est la population, pas les marchands. Voilà ce qui devrait être important. Les Ontariens veulent savoir que intervention du président. À l'ordre, s'il vous plaît. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Les Ontariens veulent savoir que lorsque leurs êtres chers ont besoin de soins, que leurs hôpitaux soient sécuritaires et bien réparés. Les, le bilan montre que beaucoup d'hôpitaux nécessitent des rénovations et que cela représente 3,2 milliards de dollars en retard de rénovation. Le gouvernement n'a pas divulgué exactement quel hôpital doit être rénové. Est-ce que la Première ministre sera ouverte et transparente et montrera un peu de respect aux Ontariens et divulguera l'information Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je sais ce que suggère la chef du troisième parti, elle veut révéler en avance de tout processus d'appel d'offres quels hôpitaux et ce que donc, doivent être rénovés, ce que pense les, le gouvernement pour en fait de rénovation. Ça donnerait un avantage aux entrepreneurs qui font qui soumettent un appel d'offres. Il est important de noter que lorsque l'on regarde les rénovations retardées, ça ne représente pas seulement le total de toutes les rénovations nécessaires pour que les hôpitaux soient en mesure de donner des services de qualité. Ça représente le montant d'argent pour rénover tous les, Ontario, tous les hôpitaux de l'Ontario pour qu'ils reprennent leur valeur maximale lorsqu'ils ont ouvert leurs portes. Complémentaire. Ça n'a rien à voir avec les entrepreneurs. On parle ici des droits de la, du droit de la population de savoir ce qui se passe dans leurs hôpitaux locaux. Hier, le ministère de la Santé a dit aux, euh, aux journalistes que ce, les, les rénovations incluaient les hôpitaux qui étaient complètement nouveaux. Certains hôpitaux pourraient être remplacés, mais évidemment, le gouvernement ne divulgue pas le nom de ces hôpitaux et donc les libéraux demandent aux ontariens de simplement les croire sur parole. » On sait qu'il y a un hôpital qui, doit, qui nécessite 200 millions de dollars en investissement. On ne sait pas si c'est évalué sur trois ans, deux ans. Et on, le gouvernement s'attend à ce que la population les croit sur parole. Montrons à la population le respect qu'elle mérite et donnez-nous la liste entière. Le ministre, je sais que la chef du troisième parti veut déranger et détruire le processus concurrentiel, ce serait complètement inapproprié, par exemple, pour un nouvel hôpital, de fournir une estimation en dollars de ce qui doit être utilisé comme montant d'argent pour être rénové ou construit. Je suis fière du bilan de ce gouvernement. Dans nos investissements dans le passé, nous avons 35 nouveaux projets hospitaliers qui sont en cours. Alors que nous par parlons, nous investissons 12 millions de dollars, dans les dé 12 milliards de dollars sur 10 ans, spécifiquement pour l'entretien et c'est exactement... Le, le meilleur exemple, c'est votre maison. Qu'est-ce que ça compte? Qu'est-ce que ça coûte pour rénover votre maison pour qu'elle soit à l'état neuf? Complémentaire final. Monsieur le Président, 3,2 milliards de dollars sont nécessaires pour... que... Euh, doit être investi pour que nos hôpitaux soient sécuritaires et ne s'effondrent pas. C'est ce qui a été dit dans la demande d'accès de, de, à l'information que nous avons faite auprès du ministère. Selon la vérificatrice générale, l'Ontario, à chaque année, prend un retard en ce qui concerne les investissements en rénovation. En fait, la vérificatrice a et je cite, au cours des cinq dernières années, les, les hôpitaux ont dépensé 45 millions de dollars de leur coût de fonctionnement qui devrait être investis dans les soins aux patients, sur le capital et autres besoins de financement. Et ça se produit alors que les libéraux, Amène un gel sur les budgets de fonctionnement des hôpitaux et ce pour la quatrième année de suite. Quand est-ce que la première ministre et ce ministre arrêteront de se plier à leur version et investiront dans les rénovations aux hôpitaux Le ministre... C'est précisément en réponse à ce que nous avons lu dans le rapport de la vérificatrice générale que nous avons décidé d'amener un plus grand financement dans le budget. Je ne sais pas exactement ce que la chef du troisième parti veut dire et pourquoi la, les néo-démocrates ont décidé de ne pas appuyer le budget alors que l'on investit 12 milliards de dollars... Nous avons passé d'un financement de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars pour les rénovations par année. Nous avons répondu au rapport de la vérificatrice générale. Nous avons répondu aux besoins qui ont été identifiés. Et ce, dans tous les hôpitaux partout en Ontario. Je crois que la députée ne, ré... ne comprend pas ce qu'est le... les rénovations retardées, c'est-à-dire que c'est un plani... une planification pour faire la rénovation et c'est exactement ce que nous faisons. Nouvelle question, députée de Mepessine. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question, s'adresse à la Première Ministre. Ce matin, le directeur de la responsabilité financière a confirmé ce que nous savions déjà. Ce gouvernement n'est ni ouvert ni transparent. Il a dit, je cite, qu'il est très décevant que plutôt que d'essayer de, d'optimiser la divulgation de formation, ce gouvernement la restreint. Et cela empêche la capacité des députés de faire leur travail euh, et de tenir ce responsable ce gouvernement redevable. Nous ne voyons, selon la ça se produit selon la loi depuis 2012, après les audiences des centrales au gaz qui a retiré la, super, la le fait que nous avons retiré la supervision de, de, de, du directeur de la responsabilité financière d'Ijo One, il y a de moins en moins de transparence entre les enquêtes criminelles et les divulgations d'informations du Conseil des ministres. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ce gouvernement la Première ministre, laissez-moi parler du directeur de la responsabilité financière. Nous le, nous le respectons, évidemment. Les députés le sait. Intervention du président. Terminer. Monsieur le Président, les ministères travaillent de près avec les directeurs de la responsabilité financière et les partis de l'opposition le savent. Ça a été reconnu au cours du Parlement minoritaire. Nous avons travaillé avec eux pour établir le directeur et la loi et le bureau de la redevabilité financière ont été modelés selon le, le, le directeur du budget parlementaire au fédéral, Monsieur le Président. Nous avons ici le bu, ce bureau qui est modelé sur le bureau au fédéral et c'est le travail que nous avons fait ensemble. Le, le, le député de Reels, Reed Juste, seconde, deuxième fois. Bon, Monsieur le Président, l'IFAU nous a dit qu'il y avait un, un schéma plus vaste de refus euh, de l'information. On a aussi dit que le gouvernement, que ce mur a rendu difficile d'évaluer la probabilité des prévisions budgétaires du gouvernement et d'évaluer les risques que ces euh, prévisions portent. Euh, on, on a euh, pas confiance en ces chiffres, le gouvernement entend dire euh, retient les documents et je crois euh, ma, que c'est donc une orientation politique. C'est incroyable d'entendre de, dans les coulisses à des murs d'information. De, ce gouvernement euh, ne se préoccupe que du Parti libéral. Est-ce que ce schéma d'obstruction va-t-il finalement euh, se terminer et le gouvernement va-t-il donner au bureau de la relèvabilité euh, l'occasion de faire son travail? Monsieur le Président, je répète que nous travaillons très de très près avec le Bureau de la euh, Redevabilité. Monsieur le ministre, merci. Alors, nous respectons que le Bureau de la Redevabilité financière fait et nous voulons euh, mettre de l'avant des occasions d'être plus progressif à cet égard et de plus. Nous allons citer une directive à l'échelle du gouvernement dans son ensemble de donner l'information de manière opportune. Euh, les demandes d'information au Bureau de la Redevabilité sont euh, donc accueillies par des, euh, du personnel non partisan et, et qui répondent de la même manière à tous ceux qui posent des questions et qui font des demandes. Et nous travaillons de manière collaborative avec le Bureau de la Redevabilité financière et c'est ce que nous allons faire. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. L'NPD a lutté dur pour veiller à ce qu'il y ait qu un bureau de la redevabilité financière ici. Euh, nous croyons à une surveillance indépendante. Personne ne s'attendait à la Première ministre ou au gouvernement libéral de nier au bureau de la redevabilité l'information dont il a besoin pour faire son travail. Ce matin, le directeur du bureau a dit qu'il était hautement décevant qu'au lieu de maximiser l'information offerte aux députés et à tous les Ontariens, le gouvernement met l'accent sur comment euh, il peut restreindre la divulgation de l'information. Pourquoi est-ce que le premier ministre tente de miner, encore une fois, un, un autre agent de surveillance indépendant? Mmh. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le euh, ministre. Monsieur le Président, nous valorisons le travail du Bureau de la Rénovabilité Financière. Nous travaillons de près avec ce bureau. Nous reconnaissons la nécessité d'offrir de l'information de manière opportune. Nous reconnaissons cependant aussi la responsabilité que nous avons quant aux exigences de respect de la conf confidentialité des documents. L'opposition le sait et s'il ne le sait pas, elle devrait le savoir. Nous devons continuer à travailler l'information. Euh... Député, de... député de renfrew député de renfrew vous êtes averti deux fois maintenant. Alors nous allons continuer à travailler avec ce bureau comme nous l'avons toujours fait. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, euh, les libéraux ont tenté de miner euh, le bureau donc, euh, du, de l'Ombudsman, le bureau maintenant de la redevabilité financière, pour l'empêcher d'évaluer les incidences financières des décisions de ce gouvernement. Il y a un schéma ici. Ce gouvernement a un problème quant à la transparence, la redevabilité et l'ouverture. Comme euh, l'agent, euh, le directeur du bureau de la redevabilité financière a dit… Euh, euh, ce matin, ils disent qu'ils sont un gouvernement ouvert. Moi, j'ai répondu, je veux voir les données qui le prouvent. Ce gouvernement parle beaucoup d'ouverture et de transparence. La première ministre sera-t-elle ouverte avec le bureau de la redditivité financière ouvert et transparent et non partisan ou va-t-elle continuer à appliquer son mur? Essayez-vous. Merci. Essayez -vous. Merci. Monsieur le Président, nous continuerons de travailler avec le directeur du bureau. Je travaille avec lui de manière continue. Hier, je l'ai rencontré, car nous reconnaissons à quel point son travail est important. Et il faut respecter euh, l'ensemble des règles, cependant. Et, mais récemment... Le directeur a dit « Je respecte les exigences du, de la confidentialité du Conseil des ministres. Nous avons besoin de certains niveaux de confidentialité quand nous travaillons à certains enjeux. Nous reconnaissons cependant que ce bureau ainsi que le bureau du vérificateur général a besoin d'informations. Lorsque cette information est disponible, au bon moment, nous allons rendre l'information disponible dans tous les ministères, partout, pour veiller à ce que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui sont les euh, membres non partisans de ce gouvernement, qui travaille justement avec le bureau de la redevabilité euh, afin que euh, qu'on ait les informations nécessaires et que ce soit approuvé et appuyé par euh, tous les députés. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Hier, j'étais fière d'être dans cette salle et d'entendre la première ministre faire ses excuses quant au chapitre bien triste de notre histoire et son incidence sur les peuples autochtones en Ontario. La première ministre a fait donc des excuses bien ressenties dans l'esprit de réconciliation, donc un cheminement ensemble le plan d'action vers la réconciliation avec les peuples autochtones. La ministre peut-elle nous en dire davantage sur ce plan d'action et nous expliquer pourquoi c'est si important pour euh, nos relations avec les peuples autochtones de l'Ontario? Monsieur le Président, je remercie la députée de cette question très importante. Depuis l'apparition du, du rapport final de la Commission vérité et réconciliation en décembre passé, le ministère des Affaires autochtones travaille avec tous les autres ministères pour préparer la réponse de l'Ontario à de Cuba C'est le rôle euh, du gouvernement de répondre. Nous agissons en vertu des recommandations. C'est une priorité pour ce gouvernement. Je suis heureux de répéter cet engagement avec euh, l'annonce hier de ce doc document, euh, donc le cheminement ensemble. C'est un autre euh, point euh, sur euh, le chemin de la réconciliation, mais ce n'est pas le seul. Il y a bien encore à faire avec nos partenaires autochtones et avec tous les Ontariens pour euh, apporter des changements significatifs et pour faire de la réconciliation une réalité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il est merveilleux d'entendre euh, dire que le gouvernement euh, vivra, sera à la hauteur des engagements pour corriger le tir suite au pensionnat et vers une réconciliation. Je sais que d'agir en vertu des recommandations euh, faites par la Commission euh, Vérité et Réconciliation, c'est une priorité pour le gouvernement de l'Ontario et que nous sommes engagés à atteindre une véritable réconciliation. Je sais que le plan d'action a comme assise les premières étapes établies par le gouvernement pour euh, donc viser des avantages communs et des bienfaits. Euh, donc, je voudrais savoir comment cela va affecter la vie des euh, personnes autochtones en Ontario. Monsieur le Président. L'engagement de l'Ontario envers la réconciliation avec les peuples autochtones vise à améliorer les euh, conditions économiques, sociales et, et psychologiques euh, sur, en se basant sur cinq thèmes. D'abord, comprendre euh, le, le, les pensionnats autochtones, ensuite créer un système de justice euh, donc réceptif, à, à appuyer la culture autochtone, réconcilier donc, euh, et rétablir les relations avec les peuples autochtones. Nous voulons investir 250 millions de dollars au cours des trois prochaines années euh, dans des programmes et des mesures guidées par ces thèmes qui répondent en fait aux 94 euh, recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Euh, nous voulons travailler de pair avec le gouvernement fédéral pour atteindre des changements importants pour les peuples autochtones. Euh, ça fait longtemps que c'est dû. Bon. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. N notre province est diversifiée et ça nous rend plus fort. La liberté de religion est une liberté euh, essentielle. Dans le cyclisme, le turban est un point essentiel à l'identité. Maintenant, on demande donc une exemption euh, pour quant au casque pour les euh, euh, cyclistes. Euh, et euh, les motards qui souhaitent euh, donc euh, utiliser leurs euh, appareils. Est-ce qu'on va faire de même comme la Colombie-Britannique? Monsieur le Président, nous reconnaissons le droit fondamental de préserver les droits euh, des euh, diverses religions. Nous devons établir donc un, un équilibre entre ces droits et la sécurité publique. Nous sommes fiers de notre dossier à sécurité publique en Ontario. Nous avons les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord, Monsieur le Président. En Ontario, nous savons que les cyclistes et les moteurs sans casque ont un risque de 80%. De 17 accru de, d'avoir des blessures graves si un accident devait se produire. Je n'ai jamais dit que c'est quelque chose que nous allons, que nous allions faire. J'ai dit que nous allions examiner, que nous allions rechercher la chose et euh, rechercher les éléments probants. Et euh, voilà, 17 de plus de décès et de blessures graves. Monsieur le Président, encore une fois, la première ministre, il faut défendre la liberté de religion. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement avant une élection. C'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours, au quotidien. Les citoyens, certains d'entre eux étant présents aujourd'hui, se sentent... Euh, donc leurrée par la première ministre qui ne respecte pas ses promesses, ce n'est pas seulement elle, c'est tous les membres de votre caucus à Peel. Est-ce que vous allez être à la hauteur de vos promesses, les promesses que vos députés ont fait Allez-vous faire ce qu'il faut et appuyer le député de Prince Edward Hastings et son projet de loi pour amender le code de la route afin d'accommoder les membres de la foi Sikh. J'ai vraiment jonglé avec cet enjeu lorsque j'étais ministre des Transports et je jongle avec cet enjeu tout de suite pour tenter de cerner la chose. Je comprends la, la politique aérée du, ministère, du, du euh, chef de l'opposition, mais je n'ai jamais, jamais dit que j'allais. Je n'ai jamais, jamais dit que nous allions euh, agir de cette manière. Monsieur le Président, nous savons que le port du casque. Je peux dire que les taux de blessures euh, sont à la baisse de 75 Monsieur le Président, je ne pourrais pas parler à, dans, dans les yeux d'une femme dont le fils a été tué en raison euh, d'un euh, accident de la route sans porter le casque. Euh, Monsieur le Président, je ne le ferai pas. Asseyez-vous, asseyez-vous s'il vous plaît. Nouvelle question. À l'ordre. Nouvelle question. Députée de kenora Merci, Monsieur le Président. À la première ministre, en avril, Rhea Cooper-Banest, une jeune fille de 14 ans, membre de la nation Gassina-Russe, euh, a été trouvée morte deux jours après qu'elle ait quitté l'hôpital. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avec Israël. Pourquoi la police l'a-t-elle laissée là? Pourquoi s'est-elle Nous savons de la part de son père Kesrea avait besoin d'aide. Elle était prise dans un système de bien-être de l'enfance et était donc euh, portée disparue de l'hôpital où elle devait être. Euh, Est-ce que la première ministre va apporter donc une, une certaine paix à la première nation et répondre à leurs demande d'enquête Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier la députée de cette question importante. Lorsqu'un enfant dans le système de bien-être est touché de cette manière profonde, nous sommes tous préoccupés. Euh, extrêmement préoccupé. Nous savons qu'il y a encore du travail à faire dans le système euh, donc euh, d'aide sociale et d'aide à l'enfance. Nous travaillons avec nos partenaires autochtones pour appuyer cela, pour appuyer des réponses et des services culturellement pertinents à ces communautés et tout à fait honnêtement, euh, Monsieur le Président, dans l'ensemble du système également pour veiller à ce que les enfants soient euh, à l'avant-plan de nos agissements et que qu'ils soient vraiment euh, au, à l'avant-plan de nos préoccupations. Et nous voulons travailler avec ces communautés, les communautés autochtones et les peuples autochtones pour, pour y arriver. Monsieur le Président, ces services n'existent pas, n'existent pas qu'en aura ou les familles où on dit aux familles qu'elles doivent voyager 500 kilomètres à de pour avoir accès à certains de ces services euh, de base. Euh. Pour la santé mentale des jeunes. dans euh, Lors de la commission vérité et réconciliation, le gouvernement a, a reconnu le besoin d'écouter, d'être modeste et de reconnaître l'importance de nos relations avec les Premières Nations. Mais il faut faire davantage que reconnaître. Il faut agir. Euh, cette crise de santé mentale pour les Premières Nations est extrêmement importante, particulièrement chez les jeunes. Euh, une enquête du coroner est exigée. Quelle? Réponse, La première ministre donnera-t-elle à la famille d'Israël et à la communauté euh, de Grassy-Narrows qui vacille déjà euh, suite aux incidences de cette tragédie? Mm. Merci, euh, M. le Président. Oui, en, en fait, hier a euh, représenté une journée fort importante. Une troisième table ronde a été tenue avec moi et nos les homologues noir et les centres d'amitié familiale pour développer davantage de travail sur notre stratégie de la jeunesse et de l'enfance pour veiller à avoir les bons appuis de santé mentale pour les jeunes autochtones du point de vue de la prévention ainsi que du point de vue du soin. Nous avons annoncé un financement supplémentaire pour appuyer les stratégies de santé mentale et de toxicomanie. Nous reconnaissons qu'il faut toujours des appuis accrus et nous avons accru donc le financement des travailleurs sociaux en toxicomanie et santé mentale de 3 millions de dollars Donc, et je suis prête à parler davantage. Ma question euh, s'adresse à la Procureure générale. Nous voulons euh, donc cesser la pauvreté chronique d'ici dix ans. Nous voulons aussi cibler l'itinérance chez les jeunes. Nous savons que les jeunes LGBT euh, donc vivent une itinérance bien accrue par rapport aux autres. Ces statistiques reflètent euh, euh, l'effet de l'homophobie, et la transphobie pour nos jeunes qui font face au harcèlement dans leurs écoles, dans leurs familles dans les autres communautés. Ils sont rejetés en raison de leur euh, identité sexuelle intégrale à leur, à leur être même. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour appuyer les jeunes LGBT en Ontario, s'il vous plaît? Procureur général, thank you. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier donc la euh, députée de cette question importante. Tous les jeunes ont besoin d'adultes euh, qui les appuient euh, lorsqu'ils se développent. Nous avons mis au point un programme de rayonnement, un centre donc de euh, d'écoute et d'aide aux jeunes LGBT. Euh, nous allons offerre, offrir 1,5 million de dollars à ce centre de crise et cette ligne d'écoute qui donne aux jeunes euh, qui sont à risque euh, donc des services essentiels. Trop souvent, les jeunes de nos communautés euh, évitent de, de demander de l'aide en raison de l'homophobie, de la transphobie et d'autres euh, discrimination. Il faut leur offrir un endroit accessible, accueillant, compréhensif, ce qui, qui peut faire une différence profonde dans leur vie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre de sa réponse et de son attention, de son engagement à cet enjeu fort important. Nous savons que ce centre d'appui, cette ligne d'appui en, en, de crise pour les jeunes LGBT pourront faire euh, donc une différence importante dans la vie. Euh, mercredi, la première euh, ministre euh, donc euh, sera euh, de la partie lorsqu'on montrera le drapeau de la fierté gay euh, à Queens Park. Euh, on a fait bien du chemin depuis donc une vingtaine d'années, mais il nous reste encore du chemin à faire. Par exemple, la loi actuelle en Ontario sur ce qui, qui peut former une famille est désuète, car cela ne représente pas la réalité actuelle. Euh, Madame la M ministre, pourrez-vous nous, nous expliquer euh, ce que vous faites pour que l'Ontario reflète euh, donc euh, l'accueil et l'acceptation de toutes les familles? Monsieur le Président, d'abord, je remercie la députée de Parkdale High Park d'avoir présenter un, dé... un projet de loi de député privé qui, euh, re... qui mettrait à jour notre euh, législation. Ce matin, elle m'a demandé de présenter donc un projet de loi en septembre qui, s'il est adopté, veillerait à ce que tous les parents reconnaissent, ou soient reconnus clairement en Ontario qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels et que leurs enfants aient été conçus ou non avec assistance. La première ministre m'a demandé de travailler avec la députée de Parkdale Hyde Park et les intervenants pour travailler sur et avec la conférence sur l'uniformité en droit au Canada afin donc d'avoir de bonnes assises pour euh, bâtir et développer donc, un tel programme euh, qui a déjà été euh, réalisé en Colombie-Britannique et en Alberta. Monsieur le Président, nous aimerions voir un changement de définition en Ontario d'ici la fin de cette année. Ma question s'adresse à la ministre des Enfants et de la Jeunesse. Euh, Laissez-moi vous parler de Chelsea et de son, son enfant Charlie. Charlie en mai. On lui a annoncé que sa, son traitement IBI allait être donc terminé en septembre. Mais Charlie n'est pas n'est pas prêt pour aller à l'école. Il n'a pas atteint la moitié de ses objectifs en développement. Et on, on s'attend à qu'il participe à l'école en septembre sans les outils dont il a besoin pour réussir euh, on l'apprête pour l'échec euh, ce n'est pas juste va-t-elle euh, donc abroger cette décision va-t-elle permettre aux jeunes comme Charlie euh, d'avoir donc une thérapie IVI afin que ceux-ci puissent obtenir euh, puissent, euh, réussir dans leurs études merci Monsieur le Président je remercie la députée de cette question il est important de se rappeler que les jeunes qui reçoivent donc un traitement AVI en ce moment le, le recevront toujours jusqu'à leur prochaine évaluation. Il y a un mythe qui existe et on doit éclaircir les choses. Ces jeunes, après une évaluation clinique, ne sont pas euh, automatiquement euh, donc euh, euh, ne sont pas automatiquement hors du programme. Euh, ça doit être admis par un clinicien, par un spécialiste. Euh, ces traitements, IVI et IVA, sont en fait semblables. Il s'agit de l'intensité du service. Ils sont en fait identiques. Il s'agit d'une différence d'intensité. On passe à un système, Monsieur le Président, qui évite les choix extrêmes et nous bâtissons un modèle. Merci. Député de à l'Ordre, Monsieur le Président, c'est vexant, le message n'est pas transmis, ce n'est pas un mythe de, du courriel de Chelsea, mon fils Charlie donc on lui a retiré son ICI après six mois, il n'est pas prêt pour l'école, il a attendu deux ans pour euh, lancer cette, euh, ce traitement ICI. Euh, uniquement pour qu'on lui retire en septembre, sans transition, sans autre option de financement, au nom des jeunes comme Charlie et des milliers de jeunes en Ontario qui souffrent de cette maladie, euh, je m'élève et je demande à la ministre de, re de renverser cette décision jusqu'à ce qu'elle ait donc mise au point une stratégie provinciale pour lutter contre l'autisme. Merci, vous, vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mon engagement aux familles et à ses enfants est d'élaborer un plan personnalisé de soins, réceptif à leurs besoins et à leurs circonstances en évolution. Les familles nous ont demandé cela. Les fournisseurs de soins également, les spécialistes, c'est ce qu'ils ont proposé c'est pourquoi on agit, Monsieur le Président. Je suis heureuse de dire que nous travaillons de près avec tous les intervenants quant à ce programme pour assurer une transition en douceur bien avant l'entrée du jeune euh, dans le système scolaire. Et je suis heureuse de faire rapport, Monsieur le Président, que jusqu'ici 434 familles ont rencontré leur fournisseurs de services. Ça ne s'est pas produit en une semaine, M. le Président. La pr pr moitié des familles ont donc tenu une réunion, d'autres deux. Nous surveillons la décision au, au cas par cas avec les familles. Nous, nous dialoguons avec les familles. Merci. Député de Je vous avertis pour la deuxième fois. Hamilton, Député d'Hamilton Mountain, la deuxième fois. Leeds Député de Leeds-Granville aussi, je vous avertis. Nouvelle question. Député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Speaker. Monsieur le Président, Today, hier... La journée où nous, nous, sommes, nous avons présenté nos excuses aux peuples autochtones, elle a dit qu'elle n'avait pas, qu pas la source et qu'elle n'avait pas lu le rapport sur l'empoisonnement le, le, de l'eau au mercure. Eh bien, c'est le groupe de travail du gouvernement qui a déposé ce rapport et je ne sais pas pourquoi personne ne l'a lu. Parce que ce rapport a été déposé en avril. C'est donc décevant d'entendre, en réponse au rapport hier, le ministre de l'Environnement dire, et je cite, que présentement, il n'y a aucune preuve qui suggère que les niveaux de mercure dans le système de rivière soient trop élevés et qu'une qu décontamination soit... soit et qu'il y ait une raison de décontaminer la rivière. Qu'est-ce que dit la première ministre à cet effet La première ministre, j'ai lu les recommandations de ce rapport, et de ces recommandations, il n'est pas clair exactement... De ce que peut être la solution, si la députée de l'autre côté regarde les recommandations, elle verra que la première recommandation commence par mettre en place une étude sur le terrain afin de déterminer s'il y a encore du mercure dans le système des rivières et de déterminer s'il faut euh, soit faire euh, du dragage ou, euh, euh, ou prendre une différente action euh, et je vais certainement parler avec le ministre de l'Environnement afin de voir cette recommandation sur une étude sur le terrain. Mais soyez assurés que qu'il n'y a aucune direction claire par ce gouvernement. C'est un, une une, un problème qui est sérieux, qui a été soulevé au cours des dernières années, mais il n'y a pas seulement une solution complémentaire. Le rapport dit... Que nous pouvons améliorer la situation en ajoutant un peu de glace à la, à la rivière, comme on a fait dans ma circonscription avec un problème similaire. C'est sécuritaire, c'est très peu, le, les coûts sont peu élevés et c'est efficace. Les premières nations voyagent. Est-ce que les premières nations en, devront encore faire le voyage des 1700 kilomètres pour demander le nettoyage de la rivière qui les empoisonne? Il y a un an, le che un chef a dû demander une, une euh, rencontre avec le gouvernement et nous avons dû demander à une équipe de, du Japon de venir faire une étude. Ma requête est simple. Quand est-ce que la Première ministre nettoiera la, la pollution au mercure dans la rivière de Clélec? Mm. Asseyez-vous, s'il vous plaît. -vous. La première ministre, Monsieur le Président, j'ai siégé des, par les, les résidents qui ont été affectés par la situation, d'autres dans la dans, euh, avec d'autres j'ai eu une discussion qui a fait référence aux experts japonais sur cette maladie, j'ai entendu ces inquiétudes et j'ai aussi entendu les scientifiques qui ont une opinion différente de la façon dont cette eau peut être nettoyée et comment le mercure peut être retiré et nettoyé. Comme je l'ai dit, le rapport que j'ai maintenant vu et que j'ai lu suggère qu'il y a un besoin d'études sur le terrain afin d'évaluer les possibilités. Nous savons que la députée de l'autre côté prend une, peut prendre une solution. Ce sont des solutions partielles. Le rapport dit qu'il y a des de la rivière qui doivent être réglées. Nous allons évaluer la situation et prendre une décision. Nouvelle question. Le député de Glengarry, Prescott Russell. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Cette question est de bon goût. Monsieur le Président, les températures d'été sont arrivées et c'est la saison du barbecue. Monsieur le Président, j'en ai l'eau à la bouche, alors que je pense aux bons produits de partout dans la province qui seront grillés sur les barbecues, que ce soit le bœuf, les steaks. Nous allons utiliser des tomates et du... de l'Ontario, ainsi que le ketchup French. Vous savez, le bétail en Ontario représente 9 milliards des ventes par année. Mais le bœuf d'autres provinces est vendu aussi dans nos épiceries. Et je veux savoir comment l'Ontario appuie leurs euh, leur producteurs de bétail. Le ministre. Excellente question. Je veux remercier le député de Glen garry prescot pour cette question qui a beaucoup de chair sur l'os. Rappelez-vous... C'est le, le, la publicité de Wendy qui dit « Où est le bœuf ?» Eh bien, le bœuf sera ici à Queen's Park. Je vous encourage tous à sortir et manger le meilleur de l'Ontario. Comme le député l'a dit, le bœuf est très important Ouf, pour l'Ontario. Ça représente des milliers d'emplois et 9 000 emplois dans la transformation. seize jours par semaine, l'Ontario fait une exportation de 7 000 kg de bœuf pour 55 millions de dollars. Nous avons un excellent programme pour aider... Les agriculteurs et les, ceux qui produisent le bétail aujourd'hui, Monsieur le Président, je veux me concentrer sur un programme qui est unique en Ontario, et je vais en parler plus tard. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de la réponse du ministre. C'est bien de savoir que le gouvernement s'asseoir que les producteurs de bétail en Ontario soient soutenus. En travaillant ensemble, l'Ontario peut appuyer l'industrie du bétail en, en Ontario, l'industrie bovin. Nous avons investi 1,53 million de dollars qui représentent une production économique et nous avons une excellente garantie de ce programme. Donc, afin d'améliorer le programme, les producteurs bovins de l'Ontario ont demandé au gouvernement d'augmenter le programme de garantie de bétail. Est-ce que le ministre peut nous expliquer les améliorations qui sont faites à notre programme de prêt aux producteurs bovins Monsieur le Président, je voudrais dire au député de, de, de, de Glengarry Frescott russell que c'était vraiment une question qui pétille, qui grésille. Nous avons fait l'annonce, dans la province de l'Ontario, que nous allions doubler le nombre d'investissements de notre programme. Monsieur le Président, le programme passera de 130 Millions de dollars à 260 millions de dollars. Ça doublera la limite individuelle pour chaque euh, pour éleveur et les nouveaux éleveurs pourront aussi s'inclure dans cette industrie excitante. Nous amènerons des, des, des, des différents critères d'accès. Monsieur le Président, ce gouvernement est du côté de producteurs de l'Ontario. Député d'Elgin, de London. De Ma question s'adresse à la procureure générale. Telle qu'elle le sait, nous travaillons avec les municipalités ainsi, et avec Jerry Cow ainsi que les nouvelles. Les, les députés et autres, pour avoir un nouveau palais de justice à, Middles, à, à Elgin. Notre palais de justice est inadéquat pour la sécurité et la protection de la vie privée. Nous voulons avoir accès à la justice. Lorsque je l'ai soulevé en période de question en mars 2015, la procureure générale nous a assuré que cette, ce palais de justice était une priorité. C'est il y a 14 mois. Est-ce que la procureure générale peut nous mettre à jour sur le processus qui devrait être en cours, pour, pour trouver un nouveau palais de justice et quelle euh, pas proactif a-t-elle mis en place? J'aimerais remercier le député de sa question. Oui. Le palais de justice de Milton est en effet une priorité pour nous dans notre ministère et nous reconnaissons que le palais de justice de Milton a différents, euh, différentes lacunes. C'est... J'en entends parler de la députée de la, de la députée de Burlington, de, du ministre des Finances, du ministre du Travail, de, du euh, député de mississauga streetsville Ils veulent tous une sécurité. C'est une priorité. Nous y travaillons. Mon ministère est, travaille déjà sur le palais de justice. Je l'ai visité moi-même. Je connais la situation. Et nous allons vous informer sur le progrès de ce dossier leader parlementaire sur euh, un rappel au règlement. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître trois invités très importants qui étaient ici avec nous. Je veux reconnaître Joanne Joyce Cradle, qui est une artiste et qui vit dans ma circonscription. Aussi, conseillère Kathleen McKinney, ainsi que sa fille Kenny, qui était ici. Je vais dire que ce n'est pas un rappel au règlement. Et étant donné ce qui s'est passé hier, nous avons utilisé mis, nous avons une période de temps pour présenter les gens. Ça deviendra un problème si on continue à élargir le temps qui est utilisé. Et présentement, nous sommes en plein milieu d'une mise au voix. Je veux donc que les députés s'assurent qu'il faut faire bouger les choses. Député de Prince-Laurie rappel au règlement. Deux invités. Ce n'est pas un rappel au règlement. Et je vais insister sur ce point, mesdames et messieurs. Nous avons un vote différé sur l'avis de motion 74, tel que modifié en ce qui a trait aux procédures pour le projet de loi 201, loi pour modifier la loi sur les finances électorales et la loi sur l'imposition. Sonnerie cinq minutes. Député. Le 30 mai, M. Nagvi a proposé l'avis de motion numéro 74 qui se lisait comme suit, qui suffit, suffit. Tous ceux qui sont pour, de la, pour la motion... Veuillez vous lever un à la fois pour être reconnu par le... -er. Mr. Souza, Mr. Souza, Ms. Wynn, Ms. Ms. Ms. Ms. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Ms. Sandals, Ms. Sandals. Mr. Duguid, Ms. McCharles, Mr. Cole, Mr. Tacar, Mr. Mr. Mr. Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Dorizetti, Mr. Mr. Mr. McMeekin, Mr. Chan, Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Leal, Mr. Mr. Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Madame Lalonde, Madame Quadri, Mr. Quadri, Ms. Albanese, Mr. Dixon, Mangat, Mangat. Mr. Pratt. <laughs> Mr. Crack. Ms. Wong. Ms. Wong. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Jasset. Ms. Jassett. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Ms. Domer. Ms. Domerley. Mr. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Kawala. Ms. Koala. Ms. Molly. Ms. Molly. Mrs. Martin. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Ms. McMahon. Mrs. McMahon. Ms. Nido Harris. Ms. Nido Harris. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Ronaldi. Ms. Renneal. Ms. Mr. Tebow. Mr. Thibault. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Arnold. Mr. Arnold. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Ms. McCloud. Ms. McCloud. Ms. Jones. Ms. Jones Mr. Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Yakabaski. Mr. Yakabaski. Mr. Mr. Miller Parison Muscoka. Mr. Miller Parison Muscoka. Ms. Scott. Ms. Scott. Mr. Barris. Mr. Barris. Ms. Monroe. Ms. Monroe. Mr. Eurek. Mr. Eurek. Mr. Hudak. Mr. Mr. Hudak. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Smith, Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Marteau. Mr. Marteau. Mr. Cole. Mr. Cole off. Oh. Mr. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Ms. Mr. Banto. Mr. Van Mr. Tabbin. Mr. Tabbin. Mr. Tabbin. Mr. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Ms. Taylor. Taylor. Mr. Natashack. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Madame Ms. Fife. Ms. Campbell. Campbell. Mr. Montauk. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Hatfield. Ms. Gretzky. Mr. Gretzky. Mr. Mr. Gates. Mr. Gates. Mr. Ms. French. Ms. French. M Ms. Ms. M Ms. Sattler. Ms. Sattler. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.